Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas je suis un homme. Je ne sais pas je suis un homme. Je ne je suis un homme. je suis un homme. je suis un homme. je suis un homme. Nous sommes parler en français. Moi, je vais Nous sommes en mêmes en... Nous en... sommes Nous D'accord. Allez-y. Salam alaikum, c'est Rinbi. Kontana lolchi nouma tasse. Akilifa, Boumag, Niyu, Teyete, Mangilem, Gurum. -hmm. La renommée du Magal Touba dépasse les frontières de votre pays. Moune, mm l'imagal -hmm. Gutolo dépasse. Sénégal, Et les militaires les éléments français au Sénégal, que je commande et que je représente aujourd'hui, sont très heureux de venir vous saluer. Les les Sénégal, je militaire de l'armée française. Sénégal, mais sous-région. Je vous remercie donc pour l'accueil que vous avez bien voulu nous réserver et je vous assure de notre plus sincère amitié. Je vous donc pour que vous avez bien voulu nous il était important pour moi, ainsi que pour mon adjoint ici présent, mm -hmm. de venir vous saluer en ces journées si importantes pour la communauté des Mourides. Vous êtes un des ciments de la, nation sénégalaise. la force et la fraternité de votre confrérie offrent un cadre structurant, solide et pérenne pour l'épanouissement de votre communauté. Contribuant ainsi directement à la stabilité sociale et sécuritaire du Sénégal. veux les éléments français au Sénégal je suis en sécurité. Je suis sécurité. sécurité. en Je Je suis Je renforcée par 180 civils sénégalais. Madame, suis un peu mairie militaire français comme moi. Je suis un peu tam. mairie. Je suis un peu de mairie. Je suis un peu de mairie. Je suis un peu de mairie. Je suis un peu de mairie. Notre mission, c'est de coopérer avec les armées de toute l'Afrique de l'Ouest. Je suis un peu en Afrique de l'Ouest, Pour construire ensemble une architecture de sécurité collective. Nous avons en train de Afrique, Afrique Et notre premier partenaire reste évidemment les forces armées sénégalaises. Nous avançons épaule contre épaule. L'épaule là qu'il va mettre ici. Moi, je prends son épaule, je prends mon épaule et cette épaule-là est avec le khalife général des d'Amoury. Bon, bon. <rire> Pour faire face aux menaces et aux groupes armés terroristes qui nous servissent nous... en Afrique de l'Ouest. C'est qu ce qu'on a vu. Quand on a vu ce qu'on a fait, Mali et on a vu le faire. On a vu que les gens ont dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils qui de l'Afrique de l'Ouest. de c'est ensemble que nous imposerons la paix, la stabilité et le développement harmonieux des populations. Mon suis que nous armée sénégalaise, armée française. Allah il va se déplacer, il va se déplacer. Il mais ce sera pas ce jour se déplacer, Il y a des gens qui gens Il Chère Sering, je vous souhaite un excellent Magal de tout bas. Merci pour votre attention et pour votre accueil. Je... Ah. Ils avaient dit qu'ils n'allaient même pas manger ici, mais faim les dougels. Que Dieu vous garde. Et vous accorde longue vie et bonne santé. Dieu fan Bak. pour Saint-Eringer. Yalla <rire> nala yalla. May gudu fan Merci. Il a bien entendu ce que vous avez dit. Ce qui est important dans ce que vous avez dit, il le sait. Et la, la, votre mission, ceux, ceux qui vous ont confié la mission savent exactement de quoi est-ce que vous êtes capable de faire. Et, il le, et vous le connaissez aussi. La façon dont vous l'avez dit, il l'a très bien compris. Il l'a bien entendu. Il, il sait que vous allez respecter ce que, il sait que le manotre marabout serim Touba, Ahmad Bamba. Il dit que vous pouvez rester tranquille, vous pouvez vraiment compter sur lui. Il sera avec vous par rapport à cette mission là Il sait que vous êtes là pour la sécurité Et, le, le, le, le, et garder le bien des autres Il le sait très bien Il sait ce qui se passe Les, les, les relations que vous avez ensemble C'est le bon Dieu qui l'a voulu et il va sauvegarder cela. Et c'est tout. Un très grand merci pour ce témoignage de fraternité. Seigne des éléments français au sénégal mm -hmm. un témoignage de mon amitié de ma fraternité monnaie d'afflocage d'or moui harito bingham a maintenu dit non que les défavoris mon bloc au gilet d'or l'eau ou à l'année la dalle harito bidal à taon et du grand honneur que j'ai eu à pouvoir vous rencontrer à l'ingache à maintenu liwa faut dégainter gala mon moyen l'incomment et mon moyen nobim ou nobim d'un balle à l'eau m'a quitté de bonnes, de Et des bonnes. Des bonnes il va garder, il, il va garder le, le, le cadeau. Donc il faut, il va prier maintenant pour vous. Oui, oui, oui. Oui, oui.